Et salut tout le monde, c'est Chiral. On se retrouve donc pour l'épisode, je ne sais plus, 17, je crois, 17 ou 18 de, euh, du jeu All Home. Je vais y arriver. Euh, donc, on, dans le dernier épisode, on était bloqué, on, on avait été sur l'autre île, on avait été chercher les plans euh, qui, depuis la mise à jour, euh, avaient changé, rappelez-vous, les plans, on les avait dès un début de partie quand on était en solo ou en coop, et euh, ben, du jour au lendemain, les plans, on ne les avait plus, et comme je vous ai expliqué, le nouveau développeur euh, a mis en place le fait que euh, le système euh, des plans était tout simplement maintenant par le biais des quêtes, hein. d'accord Autre chose à savoir, home euh, a changé de développeur, le jeu a été racheté, euh, tout simplement parce que euh, le développeur euh, de home depuis des années, euh, qui apparemment ne faisait pas grand chose au niveau des mises à jour et euh, des bugs, etc., euh, a abandonné le jeu, donc euh, du jour au lendemain, sans prévenir, et euh, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il ben, a changé son nom, il a changé son label, il a tout changé et c'est celui qui fait « The Infected », donc qui est euh, un jeu euh, qui est assez connu maintenant. Euh, il est à 11 et quelques euros euh, sur Steam et euh, il a changé son nom, son label, ce qui fait qu'on ne sait pas que c'est lui qui est derrière. Mais euh, je ne vous dirai pas comment, moi je l'ai su. Mais voilà, il y avait énormément d'indices, ne serait-ce que si vous jetez, vous jouez, vous avez joué à All You Home, ou euh, et vous avez joué après, vous jouez après à Infected, vous allez retrouver, euh, comment dire, des crafts, des, des objets qui étaient énormément communs. Ça me faisait vraiment penser à ça. Et suite à des recherches, ben effectivement, en fait, le développeur de All You Home, ayant abandonné le jeu All You Home, euh, il, il a changé son nom, son label, et il a fait The Infected. Donc, ce que j'espère, moi, de mon côté, puisque j'ai The Infected aussi, et que je ne savais pas à ce moment-là que c'était lui qui faisait ce jeu, euh, j'espère en tout cas qu'il ne fera pas la même chose pour The Infected. Concernant All euh, Old Home, euh, par rapport au Discord... Euh... On m'a tout simplement expliqué que le jeu avait été repris par un nouveau dev donc qui, a, qui a rajouté du contenu, qui a rajouté des choses. Donc euh, voilà, le jeu n'est pas abandonné, il est toujours en accès anticipé. Le nouveau développeur y bosse dessus, donc pas euh, de problème de ce côté-là apparemment. Mais simplement voilà, j'ai un petit peu peur pour The Infected. J'espère en tout cas que le développeur ne fera pas ce qu'il a fait pour Old Home, c'est-à-dire abandonner le jeu en accès anticipé. Et, euh, sans prévenir personne, et, et puis qu'on se retrouve avec un jeu euh, ben, jamais fini, quoi, toujours euh, en mode euh, accès anticipé, voilà. Donc ça c'était euh, le début, je tenais à ce que vous soyez informés, euh, on est beaucoup à jouer à The Infected, je vous ferai un let's play dessus aussi, mais euh, le problème étant que voilà, on espère tous qu'il euh, ne fera pas la même chose avec ce jeu là. Donc, dans la, la dernière fois, si vous vous rappeliez, donc il y a des choses qui ont changé. Hein, je l'ai fait hors live. Euh, donc là, on est dans la base. Vous la reconnaissez. Euh, ici, euh, j'ai changé des choses. Je vous avais dit que je rajouterais des, des, euh, des plateformes, etc. Donc, ici, ce que j'ai fait, euh, j'ai mis un escalier. Ici, j'ai mis mes jardins. Euh, à l'étage, je ne crois pas que j'ai avancé grand-chose. Euh, pour être honnête avec vous, j'ai pu chercher pourquoi. Euh, voilà, j'ai juste mis quelques rembarr. Euh, j'ai juste cherché pourquoi euh, on n'arrivait pas la dernière fois à faire fonctionner euh, le workbench pour faire les euh, repères kits. Hein. Rappelez, euh, pour ça, je vous invite à aller sur la, la, la dernière vidéo de l'épisode précédent. Quand on allait ici euh, dans le workshop, puisqu'il faut faire le workshop et le workbench, donc quand on allait ici, euh, on, de, on devait faire pour la quête 50 euh, repère Donc quand on allait ici, on allait beau faire repère kit, repère kit, euh, repair kit, ça ne fonctionnait pas alors qu'on avait tous les, com les, les compos nécessaires. Alors, le problème étant que, voilà, il faut les, il faut aller de l'électricité. Euh, je je l'avais un petit peu dit, j'espère que ce ne sera pas ça. Ben si, c'est ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait hors live et hors vidéo, euh, j'ai fait le transformateur qui est ici, le générateur. Donc, pour le faire marcher, il faut ajouter du fuel. Donc, vous inquiétez pas, euh, c'est les canettes de fuel que vous avez. Ce n'est pas l'essence. Ça marche avec, euh, avec les canettes de, de fuel que vous avez. Vous pouvez aussi y mettre de l'essence, comme vous voulez. Mais il faut ça. Ensuite, euh, ce que j'ai rajouté hors, euh, hors live, c'est ici le ciment de mixeur. Euh, le ciment de mixeur, il me permet tout simplement de faire de l'engrais pour pouvoir faire des jardins. Voilà. C'est les, les seules choses que j'ai fait hors live. Et euh, je vous avais parlé qu'il fallait qu'on qu aille miner, je ne voulais pas imposer, euh, je l'ai fait de mon côté, donc j'ai ramené pas mal de fer, euh, je ne sais plus où je l'ai mis, je crois que je l'ai mis dans la, dans la forge, mais je l'ai pas mal utilisé, hein. j'ai fait pas mal de choses avec, donc euh, j'avais ramené pas mal de fer, et, et ben, ben, ben, c'est tout, c'est tout ce que j'ai fait. Euh, donc, euh, au niveau de la quête, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est effectivement euh, ben, ramener les 50 euh, repères kits. À, euh, alors, je vais me soigner parce que là, je suis pas à fond, ce qui est bizarre. Voilà. Alors, dans mon inventaire, j'ai quoi euh, Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Oui, j'ai ce qu'il faut. Donc, j'ai préparé les 50 euh, repères kits qu'on nous demande dans la quête. Alors, si on va dans notre quête, on nous dit quoi On nous dit, euh, préparer 50 repères kits et apporter les à Stan, euh, dans, un group, dans un, au, au café-shop euh, de Kobe Island. Euh, les repères kits doivent être craftés dans le workbench et placés dans le workshop. Voilà, donc, une fois que vous aurez construit votre workshop et votre workbench, le workshop c'est le bâtiment, le workbench se met à l'intérieur de ce bâtiment, il faudra que vous fassiez le générateur. Le générateur, ça demande, vous allez pour le faire dans le panel qui est ici, comme d'habitude. Donc, euh, toc, ici, Power Generator, euh, ça vous demande des plaques d'aluminium, des grilles euh, d'aluminium, des vis et des electric parts. Voilà, tout simplement. Et ensuite, euh, pour vos, pour faire un petit peu plus de champ, pour pas être embêté au niveau euh, euh, des glucides, je crois que c'est ouais, protéines, bref, enfin des légumes quoi. Euh, le ciment de mixeur indispensable. Donc pareil, des plaques d'alu, des electric parts, des vis et des grilles. Hein, voilà. Donc euh, les grilles et tout ça, ça se fait euh, au niveau de la forge, si je ne me mélange pas les pédales. Voilà. Vous les avez ici. Pour faire les plaques d'aluminium, ben, tout simplement il vous faut faire des cobalt à l'oeil, donc avec du cobalt et avec des irons, et ensuite vous les transformez en plaques d'aluminium. Et pour les plaques, c'est pareil, il vous faut de l'iron lingot et euh, des cobalt à l'oeil, et vous pourrez faire euh, vos grilles. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites en priorité, bien sûr, votre votre générateur pour pouvoir faire vos 50 repères kits. Sinon, vous ne pourrez pas faire la quête. Et ensuite, eh ben, tout simplement, vous, euh, ben, vous, euh, vous faites votre ciment de mixeur. Si pour vous, euh, vous en êtes là. Et si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de jardin. Donc, on doit aller à Kobe Island. Kobe Island, au niveau de la map. Euh, nous, on est à... « Dead Island uh, »,« Totok Kobe Island », il est ici. Donc, on n'est pas très loin. Donc, j'ai mis les... Euh, j'ai mangé dans mon truc. Euh, yep. J'ai mis... Euh, donc, dans le bateau, tout est prêt. Comme ça, on ne perd pas de temps. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas pu rattraper le coup. Euh, parce qu'en tant on casse quelque chose, vous le savez, on ne récupère pas les compos. Donc, euh, j'ai pas pu récupérer le coup avec l'escalier là pour descendre directement là, donc c'est pas gênant. Hop, voilà. Et puis, et puis, si je tombe pas dans la flotte, on va essayer de passer sur le côté. Équilibriste et moi, c'est 4. Est-ce que je peux passer euh, par là ou je vais tomber dans l'eau Non, ai non c'est bon. Alors, euh, donc ici, j'ai mis quoi euh, J'ai mis donc normalement les 50 triper. J'ai assez d'essence. Hein euh, j'ai 27 minutes d'essence. Euh, on peut mettre en mettre 6, voilà, 35. Et puis on va partir pour Kobe Islanda. Voilà. Donc, au niveau de la map, que je me rappelle, vous savez que moi et les GPS, au secours. Donc, moi, je suis ici. Là, et il faut qu'on que j'aille ici. Est-ce que je peux mettre un point euh, Normalement, oui. Voilà. Hop. Et puis, euh, bah à ce moment-là, je vous retrouve dès que je suis arrivée avec le bateau là-bas. Je pense que c'est le plus simple. Comme ça, ça évite de perdre du temps euh, à la traversée. Donc, euh, à tout de suite pour... Euh, sur Kobe Island. Ok, donc là on s'approche, voyez on est tout près de Kobe Island. Il y avait une chose que, aussi qui a été rajoutée par le nouveau développeur et que je tenais à vous montrer. Avant on était obligé au niveau du bateau, quand on voulait voir la map, de sortir, de faire E, de quitter et de regarder notre map. Ça ça a changé maintenant. Même si vous êtes en train de conduire votre bateau, et que vous appuyez sur la touche M, vous avez accès à la map. Et ça, c'est un bon point parce que c'était assez gênant. Donc ça, c'est ce que le nouveau développeur a commencé à mettre en place. Donc, merci à lui. Donc, on va se rapprocher de, de Kobe Island. Alors, c'est la première fois que je pars, vous le savez, je vous l'avais dit, euh, Cassez votre lit au cas où vous mourrez là-bas, etc., etc., Là, je suis parti sans mon lit. Donc, euh, si je meurs sur cette île, je vais repop sur mon lit. Mais le bateau sera là. Et pour revenir le chercher, hum, ça risque d'être très compliqué. Il euh, va falloir utiliser énormément de trousses de soins Parce que l'eau est gelée, donc on frise. Et ce n'est pas génial, euh, tip top, l'affaire. Donc, on va croiser les doigts que je ne meurs pas. Et puis, euh, on va les remettre les, les 50 Hyper Kits. Et on va voir ce qui nous attend pour la suite des événements, bien sûr. Donc, j'ai ma plateforme. Je la vois droit devant. Alors, on va essayer de ne pas se faire tuer. Si je me fais tuer, je vais vraiment avoir la rage. Parce que alors là, ça veut dire tout relouter. Euh, pour pouvoir avoir le bateau à nouveau euh, et rappelez vous ça demande beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup euh, de... de de boulot donc euh, pour avoir le bateau donc ça serait rageant mais bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas mourir quand on mettait les lits effectivement on ne mourait pas mais euh, là j'ai pas j'ai j'ai je suis partie j'ai pas fait le lit je l'ai pas cassé pour le mettre ici donc j'espère que je vais pas mourir sincèrement ça mettrait euh, sérieux ça mettrait les boules quoi donc on va tourner donc on va y aller mollo piano histoire de pas mourir ne serait-ce qu'avec un loup, avec un ours, ça fait mourir bêtement, quoi. surtout ça. Alors, moi, je m'arrête quand le, le devant du bateau se lève. Voilà. Hop. Donc, paix. Hein. On éteint le bateau. On prend notre arc. Hop Ok, bon, bah Écoute, on, on va en profiter pour faire un plein de, de petites fibres, même si on a pas mal de, de légumes chez nous. Ça fait pas de mal. Alors, il est dans un coffee shop. Ah, j'ai pas pris dans le bateau les repères kits, donc hop Raté. Raté. et bien alors, tu ne veux pas monter on Ne fait pas ce coup-là. Voilà. Alors, on va prendre les 50 repères kits qu'on a mis dans le bateau avec nous. Pas un de plus, pas un de moins. Si vous mettez 51, il va vous faire les 51. Hein Donc, euh, voilà. Donc là, au niveau de la map, je prends des risques là, mais bon. Au niveau de la map, donc, on a la ville. Il y a vraiment juste une ville ici. Hein? Donc, il est automatiquement situé face à nous dans un coffee shop. Donc, on a assez de flèches. Ok. Donc, on va y aller mollo. Coffee shop. On fouillera aussi. Mais déjà, trouvé le coffee shop, ce sera pas mal. Il est là. Je pense que c'est ça. Ouais, il est là. Nickel. Pas de hunter. Pas le chat, c'est cool. Allez, on va lui donner les repères kit. Mais dis donc, toi, tu nous en auras fait voir, Stan. Ah, c'est bien, Stan, qu'on doit les remettre. Je ne dis pas de bêtises. Hein. On ne se trompe pas. Qu'est-ce que tata, -ta -ta, Stan, oui, c'est ça. Alors, eux, on lui donne les 50 repères. Ok, vous avez complété la quête. The Hut. maintenant. Alors, on a pris de l'XP... On va regarder s'il n'y a rien là-dedans. Rien là-dedans. Alors, euh, au niveau de la map et des quêtes. Alors, euh, Jacques veut vous aider encore. Il attend, euh, il attend de vous dans une hutte. Dans une hutte en, dans les près des cavernes de Trader Island. Ok. Il faut que j'aille à Trader Island maintenant. Alors, ça veut dire. Ils vont nous en faire faire des voyages là. Trader Island, c'est euh, vous savez, l'île des Traders où il n'y a rien du tout. Donc faut qu'en fait je fasse le chemin retour maintenant et aller euh, ici. Donc. Euh... Ok. On va quand même fouiller un peu euh, pour voir si on trouve euh, quelques affaires. J'ai pas l'impression. Pourtant, on avait fait passer du temps euh, entre les deux épisodes, hein, puisque j'avais crafté, moi, tout euh, hors live. Ah, si je suis pas le fil de la souris qui suit, ça risque me gêner. Alors, euh, écoutez, on va revenir au bateau. On va pas prendre de risques. Je pas l'impression qu'il y ait grand monde, mais bon. Peut-être aller à la pharmacie. On a des clous, des vis, tout ce qu'on a l'habitude de trouver dans une pharmacie en fait, euh, bouteille d'eau, on prend, on prend, attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai un nœud avec mon fil de souris. Là. Ça me gêne. Alors. donc Il y a bien des ressources quand même dans la ville. Les clots, ça, On va prendre, mais on s'en fout un peu. Ici, ça on prend. Et si vous faites bien attention, vous allez remarquer qu'il y a des items très euh, semblable à... à The Infected et ça au début quand j'ai joué à The Infected je me suis dit c'est bizarre ça ressemble énormément il y a énormément d'items identiques ça me chatouillait et puis effectivement on me l'a confirmé moi j'ai regardé de mon côté et oui hélas c'est bien euh, le même dev donc euh, j'espère en tout cas qu'il fera pas la même chose oh merde pas vu euh, j'espère sincèrement qu'il fera pas la même chose donc euh, bah de planter The Infected en cours de développement voilà je pense que ça serait euh, déjà pas honnête envers la communauté dans le sens où il l'a déjà fait une première fois à école du homme heureusement que quelqu'un l'a repris parce que c'est un jeu vraiment super sympa qui en vaut la peine où il euh, y a beaucoup de quêtes euh, très intéressantes en mode solo en mode coop euh, vous avez pas les quêtes mais il euh, y a de quoi faire hein. ça je vais jeter ça je vais jeter donc euh, j'espère de tout cœur, honnêtement qu'il ne fera pas pareil donc si mon temps ou si voit le live euh, ben voilà, la commission est faite hein. j'espère qu'il ne fera pas la même chose parce que sur Steam, il y a énormément de, de questions qui lui sont posées. Évidemment, il ne répondait pas, on ne le savait pas. Donc, euh, maintenant, bah, écoutez, on le sait. Et euh, moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu pour The Infected. Je veux bien euh, laisser euh, une chance, on dira. Mais euh, j'espère de tout cœur qu'il qu ne fera pas ça. Parce que ben, le problème qui va se passer, c'est que... Il a déjà la communauté euh, d'Oldium, parce qu'il ne faut pas croire, hein, on est nombreux quand même à y jouer. Plutôt côté américain. Euh, ouais. Mais euh, voilà quoi. C'est.. Euh, ça n'a pas été très très très honnête, sa façon de, de, de, de procéder. C'est ça qui est un petit peu dommage. Euh, de ne pas avoir tenu sa, sa, sa communauté informée. Euh, qu'il a arrêté le jeu, que le jeu allait être repris, et pour ça, il faut être sur le Discord, donc des fois, n'hésitez euh, pas à aller sur les Discord, quand on vous le dit, parce que vous allez avoir des infos, et, euh, et ça vaut vraiment le coup. Et personnellement, je n'aurais pas euh, été sur le Discord, ben, je l'aurais pas su, voilà, donc... Euh... N'oublie pas de reprendre notre arc. Enfin bref, le principal est que le jeu euh, continue, hold du home, de marcher. Que euh, le nouveau développeur tienne compte euh, des bugs qui étaient rencontrés. Euh, je n'ai pas, pour être honnête avec vous, retesté le véhicule. Donc il euh, faudra que je teste, que je voie à vide si, euh, si on rencontre toujours le même problème qu'il y avait avec l'ancien dev ou si lui au contraire euh, ben, a corrigé ce, ce, ce problème mais en tout cas il y bosse dessus et euh, ça fait plaisir c'est vraiment un jeu super sympa vous avez des quêtes vous avez tout un tas de choses à faire alors certes il n'est pas en français euh, mais il est assez simple à comprendre hein, quand même hein. euh, voilà vous n'avez pas non plus euh, besoin d'avoir fait euh, des grandes études en anglais on retrouve à peu près les mêmes termes que dans tous les jeux de, de survie. Euh, et Au niveau des crafts, on retrouve aussi le même système dans The Infected. Sauf que dans Old Home, sur les tables, euh, bah, tout simplement, vous, quand vous êtes sur, vous mettez sur l'atelier, bah, vous savez des crafts que vous pouvez faire. Il y a moins de perte de temps que dans, dans The Infected et euh, vous savez pas trop euh, oui d'accord j'ai cette table mais j'y fais quoi dedans voilà là vous n'avez pas le problème parce que bah, tout simplement euh, c'est marqué dessus quand vous avez euh, tout ce qu'il faut pour crafter euh, la table euh, ou le workbench avancé vous savez dedans ce que vous pouvez faire donc ça c'est assez euh, je trouve dans ce jeu là assez sympa Moi, bon, en tout cas ça a été un jeu que j'ai beaucoup apprécié malgré quelques bugs qu'il y avait, maintenant on comprend mieux, mais... Non, c'est un jeu assez sympa. Par contre, c'est un jeu où il faut être à l'affût, hein, je vous l'ai déjà dit, de tous les bruits, parce qu'il y a les loups, il n'y a pas que les hunters, il y a les loups, il y a les... Euh... Il, y a, il, y a, il y a énormément de choses qui peuvent vous tuer. Les loups, les lions, les alligators. bon, je veux dire, vous avez le temps, de... temps qu'il arrive sur vous, vous avez le temps d'aller faire vos courses, de vous doucher de regarder un film hein, qui n'est toujours pas arrivé. Donc, euh, ce n'est pas les plus mauvais. Comme d'ailleurs dans, euh, dans The Infected. Euh, mais bon. Voilà, en tout cas, je vous ai fait passer l'info. Euh, The Infected, de mon côté, je trouve que c'est un jeu très bien. Je ferai un let's play dessus. Là, je suis encore... Euh, J'y joue dessus sur, euh, sur Twitch. Hein, donc, si vous voulez venir sur Twitch pas de soucis, vous pouvez, euh, j'y suis dessus, j'ai d'abord fait une partie complètement pourrie et ratée où je suis morte jusqu'au minimum qu'on puisse avoir de vie, c'est à dire 50, 50 sur 50, je pas pu, on ne peut pas descendre plus bas, ici dans Old Home on peut remonter sa vie en trouvant, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, des, des, des espèces de plats qui ressemblent à des pizzas. Voilà, donc euh, et là ça vous redonne un point de vie donc je peux vous dire que quand vous êtes bien descendu euh, euh, pour remonter ça donne qu'un point à chaque fois euh, c'est compliqué alors là je vais jeter quoi ben, je vais jeter le sel je vais prendre le verre hop ça je garde pas euh, par contre dans un fact mis à part d'avoir la, la cuisinière il me semble si je ne dis pas de bêtises D'avoir la cuisinière euh, améliorée, je crois pas qu'il y ait moyen de, de, de remonter sa vie. Je pense pas. Mais ça, on verra au moment du let's play de, de The Infected. Allez, on continue à fouiller. On prend de l'huile. Hop, ça peut aider. Ça, ici, on jette. Ça permet aux objets de repop. Hop. Ça, je jette. Ça, je prends. Alors, évidemment, plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué. Parce que ben, tout est important. Euh, au début, ben, on vend assez facilement la farine. Nanana, nanana. Mais, euh, plus, on, plus on avance dans le jeu, ben, plus tous les items sont importants. Donc, euh, après, pour avoir l'hélicoptère, puisqu'on a la voiture en premier. Euh, ensuite, on a le bateau. Et ensuite, on a un hélico. Donc, euh, à savoir si l'hélico est plus stable, on n'est pas à l'hélico. Parce que, vu le prix de l'hélico, on l'avait vu ensemble dans un des épisodes, je ne sais plus lequel. Mais, vu le prix de l'hélico, euh, ce n'est pas pour demain. Voilà. C'est pas pour demain du tout. Donc, on va euh, fouiner un petit peu cette ville, hein, quand même, parce que, rappelez-vous, les électriques partent, euh, elles ne courent pas les rues. Donc, si on peut trouver euh, des choses, ça serait sympatoche. Euh, ici, peut-être. Bon, je vous rappelle qu'à partir de janvier, euh, le fonctionnement de la chaîne va changer. Euh, je vous ferai une vidéo euh, là-dessus, vous inquiétez pas, pour vous expliquer. Euh, je vais changer complètement mon mode de fonctionnement, puisqu'avant, euh, je n'étais que sur Twitch. Ma chaîne YouTube n'était qu'une chaîne, je dirais, euh, secondaire. Ouais, secondaire. Euh, voilà, ça, je vais jeter. Ça, je prends... On va le laisser là. Euh, N'était que secondaire, hein, elle me servait à reposter les lives. Hein, donc, ce qui faisait des, des, des, des, des énormes contenus au niveau vidéo, au niveau temps. Donc, euh, tout va être remanié à partir de janvier. Les choses vont changer. Donc, euh, n'hésitez ben, pas à vous abonner à, à la chaîne YouTube. <rire> euh, là, je ne suis pas en live. Donc, euh, c'est en vidéo. Euh, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch sur Twitch vous me verrez jouer à des jeux euh, soit que je vous ai présenté en let's play découverte ou autre ou euh, à d'autres jeux que même je ne vous ai pas encore présenté voilà et puis vous pourrez euh, papoter euh, directement avec la bête hein, c'est à dire avec moi euh, sachant que Twitch pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y en a qui m'ont dit mais je ne connais pas c'est juste ben, une plateforme où de nombreux streamers de Youtube sont présents euh... donc c'est assez sympa il y a une assez bonne ambiance euh... puis c'est beaucoup plus sympa c'est vrai en chat de, de... oh merde pardon et je fais des bêtises euh, je vais arriver à clapser dans cette partie euh, bon, ça on peut rien prendre non jeter ici ils sont bien planqués hein, la vache Hop. va se soigner donc veillez au grain euh, je vous ferai une vidéo je pense fin d'année voire euh, début d'année euh, pour vous dire euh, comment ça va fonctionner maintenant bon c'est pas non plus un énorme énorme énorme changement mais il y en aura un donc euh, pour ça bah, il suffit de vous abonner à la chaîne youtube comme ça, vous verrez les, euh, les jeux que je vais présenter. Parce que je vais beaucoup plus faire de, plus faire de vidéos. Sauf certains jeux qui seront en let's play euh, en live de temps en temps. Euh, et puis ben la chaîne YouTube si vous voulez euh, me retrouver en live. Voilà. Donc, mais ça, on reverra ça. Je vous ferai une vidéo annonce. Et puis, euh, vous serez tenu au courant. Je, je vais encore m'en taper un là, non Hop, hop, hop, hop, il n'y a que dalle. Hein. J'ai surtout peur de mourir et de perdre mon bateau en si noir. C'est un stress. Euh, un, un stress de plus. En tout cas, si vous, a, vous adhérez à The Infected, euh, sachez que c'est le même style de jeu. Euh, sauf que ce n'est pas des zombies, c'est des Hunters euh, style subsistance. Euh, les trois premiers jours, vous êtes tranquille pour ceux qui n'auraient pas vu le Let's Play depuis le début. Après, vous commencez à avoir les Hunters qui apparaissent dans les villes. Et euh, donc au début, ben, hein, vous êtes cunus, comme on dit. Vous allez devoir fouiller les villes. Vous avez trois jours, mettre votre base, vous avez envie de la mettre. Et puis, au bout de trois jours, les, les hunters vont commencer à prendre possession des villes. Donc, là où je suis là. et euh, Donc, c'est des îles. Il hein, y, y, y a beaucoup d'îles. Et euh, vous allez devoir ben, survivre un maximum. Euh, tout en sachant que dès le début, vous aurez, euh, si vous n'avez pas un Hunter, en tout cas, vous aurez les ours, les loups. Euh, vous aurez des cochons qui, eux, sont plutôt gentillots, on dira. Carottes, euh, non. voilà. Euh, vous pourrez donc faire des élevages d'animaux dans celui-ci. Je ne sais pas euh, comment ça va se passer dans The Infected, je sais que c'est demandé. Euh, mais là, vous pouvez élever des cochons, des vaches, euh, des poules, je crois, ouais, des poules. Et donc, ça vous donnera de la nourriture à domicile. Euh, vous pouvez faire votre propre jardin comme vous l'avez vu, votre base. Et après, au bout du dixième, quinzième jour, euh, ce sont les lions et les crocos qui pop. Voilà. Donc, il y a aussi tout un système euh, de vêtements, d'armures. Donc, euh, c il y avait énormément de points communs. Par contre, quand il fait orage, il n'y a pas moyen de, de baisser le son. Tout simplement parce que le moindre bruit qu'on peut entendre, que ce soit les pas de la, des, des, des soldats qui tournent, qui font des rondes, hein, euh, c'est des ministres. Vous faites partie de la résistance, vous luttez contre ça avec une avec ceux qui vous donnent les quêtes. là. Donc euh, le problème étant que si vous n'entendez pas les pas des minis, hein, ben, ils vont, eux ne vont pas vous rater. par contre. Hein, alors, eux, ils ont des flingues, ils ont des choses. Vous pouvez aussi vous les faire. Il y, une, il y a une table pour se faire les les armes. Donc, après, vous avez des gilets, etc. On en avait fait un. Je trouve pas que ça donne plus de résistance que ça. Il s'est très, très vite usé. Je l'ai d'ailleurs encore dessus. Mais il faudra en refaire un. Mais par contre, ça demande énormément de compos voilà, après, ben, c'est toujours un petit peu à la The Infected. Il hein. faut énormément crafter, se balader dans les villes, crafter un maximum d'objets dans les villes pour pouvoir ben, progresser dans le jeu. Donc là, on a l'orage hein, comme dans The Infected. Oh, et Nunter Hunter, là, ça bête. Elle est là. Il faut vraiment être à l'affût du moindre bruit. Oui. Pas trop durant l'orage parce que je sais pas si vous m'entendez bien avec l'orage. Pourtant, j'ai euh, baissé le, le, le volume, mais euh, comme je vous dis, je peux pas trop le baisser sinon j'entendrai pas les pas, euh, etc. Et je pourrais pas m'accroupir pour me planquer. Ce qui nous voit à travers les fenêtres, hein, donc faire gaffe à ça, pas être trop près des fenêtres. Euh, durant la nuit effectivement c'est comme dans un infected euh, vous y voyez que dalle à part si vous avez le casque qui est exactement le même que dans un infected avec la lumière, la torche est claire aussi mais je vous déconseillerais la nuit euh, de vous balader. Oh non non non non non non, non. Oh merde merde merde merde. Échappe. Quick save. Exit game. Alors qu'est-ce qui se passe là J'ai le bug, euh, j'ai le bug du de l'arc. Donc je ne peux plus rien faire. Donc je vais relancer le jeu. On se retrouve tout de suite. Ok j'ai couru de façon à me soigner très vite. Comme je vous ai dit si je meurs je suis dans la palade. Hop. Alors je pense que le mieux c'est qu'on va pas traîner. On va directement retourner au bateau. J'ai pas envie de mourir là et de laisser mon bateau. Hein? Non. Prochain coup je prendrai le lit. Et donc, on va aller sur l'île des traders. Hop, on va pas traîner. Alors, l'île des traders, vous voyez, maintenant, on peut afficher la map. Donc, c'est pratique. L'île des traders étant ici. Donc, on va mettre un point. Voilà. Donc, on a vraiment tout le tour à faire. Je vous retrouve donc une fois que le tour est fait. Parce que ça risque d'être un petit peu long pour vous le temps que j'y aille. Donc, euh, je pense que c'est mieux qu'on se retrouve une fois que je suis arrivé là-bas allez à tout de suite ok donc le chemin était long comme vous voyez j'arrive de nuit alors ça c'est pas le top du top mais bon je n'ai pas mon lit donc il nous attendrait dans une des huttes des, des huttes des huttes sachant que euh, je vous avais fait visiter ici euh, s'appelle l'île des traders mais en fait c'est tout à fait abandonné on avait pu loot euh, différentes affaires alors, où c'est qu'il est, qu est Je n'en sais trop rien. Peut-être que les loots en repop. Euh, non. Il n'y a rien. Il nous attendrait ici. Le chemin a été très très long. Hein. Je suis partie de jour. Ah, le voilà. Alors, salut Jack. Alors merci d'être venu jusqu'à moi, euh... c'est ici qu'avant il y avait les traders, c'était une place centrale où il y avait une communauté où euh, toutes les îles faisaient leur, euh, leur commerce, euh, après l'attaque euh, faite par la ministre, nous, euh, tout a été abandonné et la ministre a pris possession de ce petit village au centre de l'île. Euh, j'aimerais que tu euh, puisses restaurer cela dans l'île et fixer toutes les communications. Mais euh, j'aimerais te dire euh, qu'il y a pas mal de gardes euh, qui tournent autour de la tour. Ok. Euh, il faut que je tue cinq gardes. Alors, le problème étant qu'il fait nuit. Euh, on va relire la quête. <coughs> Localiser et tuer cinq gardes sur l'île de Trader Island, vous pouvez, euh, vous pouvez trouver un village au centre de l'île. D'accord, donc au centre de l'île, il y a... Euh, il y a donc euh, une ville. On y voit quand même à peu près. Euh, on va faire le tour ici. Mais Je pense qu'il va falloir s'enfoncer dans les l'état. Hein. Euh... Ici, normalement, il n'y a plus rien. On avait tout pris. C'était dans les tout premiers épisodes quand je vous avais montré euh, toutes les îles qui étaient <coughs> disponibles dans le jeu. Je crois qu'on avait tout piqué hein, déjà. Ah, ici on peut voir bien comme il faut la l'île avec la neige. Donc au niveau de l'île, si je regarde, est-ce qu'on voit une ville euh, Je ne pense pas. L'île des traders, elle est là. C'est vraiment tout petit. Quoi, hein. Donc je pense que ça va être euh, à pouvoir tourner et virer. Et C'est vrai que la nuit... Euh, J'espère ne pas encore avoir le bug de, de l'arc. Comme on a eu tout à l'heure. Si vous avez ce bug, que vous voyez que l'arc ne répond plus, qu'il est coincé, N'hésitez pas à, quitter, à faire une quick save vite fait et à, euh, et à quitter le jeu, quoi. Alors, je suppose qu'il ne doit pas y avoir que des euh, que des hunters là-dedans. Je suppose qu'il y a aussi tout ce qui est loup et j'ai pas mon lit, franchement. Je vois une éolienne, hein. You will oh merde, allez où elle C'est pour ça que je préfère attendre le jour pour y aller. Sinon, je les vois absolument pas dans la nuit. J'ai bien un casque, mais à la limite de rendre l'âme. J'en ai pas fait un autre. On n'y voit vraiment rien. Alors ce qu'on pourrait faire c'est euh, je ne peux pas dormir dans le bateau hélas je pourrais me mettre il y a des fenêtres un petit peu partout parce qu'effectivement hein, ils font des patrouilles hein, donc euh, il faut essayer de se trouver une planque le temps que le jour se lève. Jack est là, peut-être que je pourrais.. Jack, tu peux te pousser Non, il ne veut pas. Je vais m'accroupir là. Je vais attendre que le jour se lève. Euh, je vais faire un petit peu le tri, maintenir ma santé. Et puis disons qu'on se retrouve une fois que le jour est levé et en croisant les doigts euh, que je ne me fasse pas tuer du fait que j'ai pas mon lit. Euh, J'aurais pu aller au bateau, par contre, poser pas mal d'affaires. Je vais faire ça. Je vais aller au bateau, euh, poser pas mal de trucs. Je pense pas croiser... Euh, on y voit assez bien là. Je foutu mon bateau. Euh, J'ai posé des trucs dans le bateau. Ça s'invite d'être encombré. Je vais mettre un, un peu le maximum. Euh, sur le chemin, je me suis arrêté Parce que euh, je n'avais pas assez de fuel. Alors, faites bien attention d'avoir assez de fuel euh, pour votre trajet. Hein. Euh, parce que, pareil, si vous tombez en panne d'essence... Euh, vu qu'il y a une autosave, le problème étant que ben, vous serez en rade au milieu de la flotte hein, vous n'aurez plus qu'à attendre la mort et puis vous aurez perdu votre bateau donc euh, pensez à tout ça quand vous partez de bien avoir assez de gasoline parce que là on a fait un sacré bout de chemin, hein. moi ça m'a pris un sacré temps là pour venir on est parti il faisait jour, je suis parti faisait jour, j'arrive fait nuit donc, euh, ouais, ça a été un long chemin. Euh, parce que je vais pouvoir tout rentrer, oui, parce qu'après, je peux mettre aussi... Euh, on a ce rangement-là dans le bateau, mais on a aussi ici, qui ne demande pas de, de feu. Donc, on peut le foutre là-dedans. Hop. Hop. Hop. Oh, kill papa, papa, mais d'où tu me tues, toi Non, non, non, non. Putain, putain, putain, putain, putain, putain. putain C'est au moment où je ne prends pas, évidemment, à mon lit. Hein. C'est affolant. Hein. On va soigner. La vache Elle est où, ce garce? Vous n'avez pas entendu arriver. Elle est là. Vous vous en avez... Est-ce que ça compte J'en ai tué un. Est-ce que ça compte Non. C'est vraiment dans la tour. La vache. Il y en a une autre là-bas. Waouh, ouais, mais elles sont deux. Mais c'est fou, j'ai pas pris mon lit. Non J'ai pas pris mon lit. Foutez-moi la paix, bon de Bonsoir. Heureusement que j'ai des soins, si on peut arriver à se planquer dans un truc là ce serait pas mal, quoique le jour se lève. un là-bas. Le jour se lève. Alors. Et oh Je sais pas si on arrive à la fin du jeu, mais ça commence à être corsé l'affaire là. On va foncer. Et bien entendu faire gaffe au loup. Ah oui d'accord. Ok. 2 oh, sur 5. Mais j'ai pris chat. Hein. Ça veut dire qu'on arrive à la fin du, du gameplay parce que je trouve qu'ils sont virulents là. J'entends. Ah merde ça Waouh Là, je m'attendais pas à ça du tout. Gasoline, hop, on a besoin. J'ai juste à tuer 5 gardes apparemment. Je vais peut-être changer mon arc hein, parce que là, celui-là, il commence à être un peu. Voilà. Piano, piano. Ils ont l'air très nerveux. Hein. La vache Je m'attends. Mais alors, pas du tout à ça. Hein. Je suis pas allée aussi loin comme je vous l'avais dit la dernière fois. Euh... Quand j'ai commencé le Let's Play il y a quelques temps maintenant il est quand même assez long à faire comme jeu là je trouve que ça d'un seul coup euh, tout ça accélère très vite et franchement euh, ça pique hein ça pique ça pique alors il faut qu'on en tue encore euh, un seul Ah, OK. Rien nous empêche de fouiller. Donc faut qu'on retourne voir l'autre. Je prends un petit peu de risque hein, là, hein. honnêtement. Hein. Vous devez être là, mais barre-toi, va-t'en vite. Euh, cherche pas le bâton pour te faire battre. Bon, Je vous rappelle aussi qu'on a besoin de certaines choses qu'on a du mal à trouver. Hein, les électriques partent, tout ça. Peut-être qu'ici... Euh, pas besoin, on décolle. Hein. T'as l'étage, la ville n'est pas super grande. Hein, donc, hein. Hop, des flèches. Des flèches. Jette. Mais la vache, ils sont mauvais ici. Hein Ça, j'en ai besoin par contre. Euh, je vais jeter... Euh... Qu'est-ce que j'ai jeté Ça ça on fait gaffe est ce qu y avait que 5 gardes c'est la question non il y en a sur les plages aussi donc euh, ils sont pas que 5 sans s'en fout mécanique en part ça on va prendre un... Ouais, je suis bluffé là, ils, ils font très mal. Hein. Ils sont équipés, euh, vous êtes en, <rire> en slip et eux ils sont équipés comme des. Euh... Ils ont les gros guns, ils ont les grosses combinaisons de protection. Nous, avec nos petites fibres. mais on a pas mal de soins, ça sauve, un repère kit, alors, écoutez, euh, je vais jeter, je vais jeter, je vais jeter, je vais jeter ça, repère kit, on sait les faire maintenant, mais bon, autant euh, si on peut les récupérer, le faire, hop, alors ça ici c'est fouillé, Le problème étant qu'avec mon GPS, je ne sais plus comment je vais retrouver. Et si la porte est ouverte. C'est jamais bon signe. Faites gaffe quand les portes sont ouvertes. Pas tant pis. Je pense pas que de toute façon, on aura besoin de revenir là. Je sais pas, je sens euh, la fin. Euh, on est arrivé à bien, bien, bien à remonter les... Enfin, à faire les quêtes et à contrer la stuminis. Donc, euh, hum, j'ai bien peur qu'on arrive euh, au bout. Bien qu'il y ait encore pas mal de choses à construire. Donc après, ce sera, euh, si on a fini les quêtes, ce sera de la construction pour voir à peu près tout ce que le jeu vous propose. Et puis, euh, et puis voilà. On aura fait le tour. C'est vraiment un tout petit blade, en fait. là, Contrairement à certaines villes qu'on a... On a visité. Là, c'est un petit bled. Euh... Je vais jeter ça. Je vais prendre ça parce que ça, c'est utile dans la base. On le sait. On va se mettre bien. On va boire un coup. Deux coups, même. On va se manger une, une boîte. Euh... On va manger un truc. Euh... Ici. Ça, il va falloir qu'on se prenne des, des palmiers parce qu'on est en manque de. On n'a plus de glucides sur nous. Là, on a tout fait, mis à part ici. On s'en fout. On fout. Rien d'extra. Le sel, on s'en fout. Alors. Pas le bug. Hein non. Pas le bug. Si le bug. Oh non. Ah, j'ai le bug c'est assez pénible ce bug de l'arc là non, ça y est, c'est sorti bah, je crois qu'on a tout fouillé euh, là le but c'est de reven revenir revenir vers la plage avec un lion ici Alligator. attention sur le chemin attention à la stamina on a un hunter, un deux hunters. on va devoir se les faire hein. ils sont deux on voit pas d'autres. Je suis Ils sont beaucoup hein. beaucoup. Allez, ma On va se soigner. Jamais autant euh, utiliser de, de soins hein. dans ma partie. Euh, où est-ce que est Jack Parce que je l'aime bien, mais euh... est là. Ok. Ok, c'est ok. Euh... Tu es vraiment un pro. J'espère qu'on se reverra un jour. Maintenant, euh, les gardes. Tata, tata, je vais commencer à pouvoir réparer euh, l'île. Il faudra qu'on lui ramène 20 lingots de titane et 10 lingots. Oh là là. L'île, euh, deep, deep. Oh, merde, close. D'où tu me tires D'où tu me tires D'où tu me tires Appache. hey, Il faut vous calmer, les gaziers là! Euh... Ouais, la prochaine quête va être chaude, il faut lui ramener euh, 20 plaques! Ouais, j'arrive à, J'ai pas fait close donc j'allais dû reparler. Je ne sais pas du tout où est le lycos euh, qui a essayé de me buter. Une qui tourne autour de mon bateau, là-bas. Waouh Si je m'accroupis, là, ils ne me voient pas. Accroupis, ils ne me voient pas. Alors, si je parle à Jack, là, eux, ok, donc, au niveau des quêtes. Alors, il va falloir qu'on ramène à Jack euh, 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Euh, il nous attendra ici, dans la hutte de Trader Islam. Eh ben franchement, honnêtement, euh, là, dans cet épisode, c'est chaud. de sécher chaud. Là, franchement, je n'ai jamais autant utilisé de soins. Vous m'avez vu jouer euh, jamais autant utiliser de soins. Alors, est-ce que c'est parce qu'on arrive près de la fin de la quête qu'on est en train de gagner quand tu te Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas bon. Donc là, le but, ça va être de retourner au bateau et de vite se carapater pour revenir à la base. Alors, sachant que euh, ma base, est, elle est ici. Je vais mettre un point. Voilà. Donc, faut que je reparte là. Que je revienne à ma base. Que je fasse ça. Bon, bien sûr, je le ferai dans le prochain épisode. Euh, je vais quand même prendre le bateau avec vous. Que si je meurs, vous le voyez. Et là, j'aurai les boules. Là, il n'y a pas de... Non, on se casse. Pas d'hunter. Il y en a un là-bas. Il y a un peu de bol, il va pas nous voir. Ils sont deux. Je j'en ai pas un derrière. Il tourne autour du bateau, hein. il surveille le bateau. Alors quand ils sont deux, il ne faut vraiment pas, euh, vraiment pas les accrocher. Parce que là, il, il, il vous nique, hein. complet. Peut-être me faire celui-là avec un peu de bol. Ouais, son pote, euh, non, il repart. On va pas prendre de risques. Hein. <rire> Par contre, son copain, l'a euh... mis de moins. Ok. On prend tout et on se casse de, Stella, de cette île. Il me tire pas dessus l'autre. Évidemment j'ai avoir du mal à monter sur mon bateau. Mais non, mais non, mais non. It's not possible that. Hop, voilà. Et on se casse. On se casse. On se casse. On, se casse. on démarre. I go. Hop. P on avance. Et full. Wow. Wow, waouh, wow. wow. Eh ben ça a été chaud. Hein. Honnêtement, là sur l'île, quand on était venu, si vous vous rappelez au tout début que je vous avais montré un petit peu les îles au départ qu'il y avait, on avait fait une petite visite guidée à la Chirelle, hein. mais vous aviez vu, il n'y avait pas un seul Hunter. Hein. Et là, du fait qu'il protège cette île, parce qu'apparemment, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais euh... on n'est pas passé loin de la mort. Hein. Donc là, je peux vous dire une chose, c'est qu'au prochain épisode, parce que là, on en restera là, je vais retourner à la base. Je vais déposer, évidemment, tout le contenu que j'ai, dans l'inventaire, comme dans le coffre, comme partout. Et euh, je vous retrouverai au prochain épisode, où on préparera, euh, où je le ferai en live, ou avec vous, on verra. On préparera euh, bah, ce qu'il nous a demandé. Il va falloir y retourner. Euh, aïe aïe aïe aïe ça va piquer ça va piquer tout ça hein. je crois bien que on n'est pas loin de la fin des quêtes donc euh... là la milice se rend compte qu'on a le dessus et eh bah ben, ouais hein. c'est ça d'être des pestes. Hein. on a le dessus donc euh... ils nous ont repérés. ils savent qu'on est là euh... bon évidemment ils n'attaquent pas les... les PNJ qui nous aident hein. C'est notre peau à nous qui veulent. Pas, pas les autres, hein, même si les autres hein, sont avec nous. Mais euh, là, Franco, euh, ça a été du lourd. Hein. J'ai pris cher. Et évidemment, j'avais pas pris le lit. Par contre, prochain coup, je prends le lit euh, sans problème. Parce que j'avais vraiment peur de perdre le bateau. Vraiment très, très peur de perdre le bateau. Et, euh, et là, sans bateau, après... Euh, c'est la galère de redevoir euh, looter, crafter, revendre, tatati, tatata, jusqu'à au moins avoir les.. Euh, pour pouvoir acheter la barque. Et puis après, euh, voilà, pouvoir refaire le bateau, euh, ça demande du temps. Donc ça serait, ça aurait été dommage quoi. Donc bon ça va. On a survécu. On n'est pas mort. Heureusement qu'on avait des soins. Euh, on retourne donc à la base. Bah, on aura quand même fait pas mal de choses. je vous aurais montré donc pourquoi le workbench et le workshop ne, ne fonctionnaient pas. Euh, après il y a encore l'électricité hein, qu'on aura à mettre, la cuisinière qui prépare des plats beaucoup plus sophistiqués et qui rendent euh, beaucoup plus de vie. On pourra se fabriquer aussi euh, les pizzas hein, qui redonnent de la vie, euh, tout ça. Mais bon ça c'est avec l'électricité, euh, c'est pas pour tout de suite mais euh, là déjà ça commence à piquer et sérieusement là ça m'a vraiment stressé. Et tout ça parce que tout simplement j'avais pas le plus marre avec moi, j'avais pas le lit. Et c'était la hantise de, de, de perdre le bateau. Franchement, je euh, cache avec vous, je dis mon dieu mais si le bateau part de l'autre côté, j'en ai encore pour des heures et des heures à aller crafter pour, euh, pour pouvoir me racheter cette maudite barque. Euh, et puis me refaire le bateau quoi donc euh, ouais c'était ça a été un, un gros stress gros gros stress pour moi donc euh, je pense que derrière votre écran vous devez bien vous marrer, vous allez bien vous marrer euh, vous moquer de moi hein, comme d'habitude et puis euh, bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on en reste là au niveau de euh, de cet épisode en tout cas on aura fait donc on aura vu qu'il faut le générateur pour faire marquer le workshop et le, pour faire marcher le workshop et le workbench on aura vu qu on a, que j'avais fait du ciment pour pouvoir faire des plantations parce qu'au niveau des protéines euh, les cactus une fois qu'ils qu sont coupés ben ils repoussent pas donc euh, c'est compliqué et euh, donc d'où l'intérêt de vous faire plusieurs jardins et de planter effectivement des graines et ensuite ben faire l'émission quoi. Mais là, euh, là, je vous jure encore, hein, vous verriez ma tête derrière l'écran. Hein. J'étais vraiment comme euh, super surprise, comme une con quoi en fait. Euh, je dis mais putain, mais ils sont virulents là. D'habitude ils le sont pas autant. Effectivement, je pense que... Je sais pas. Peut-être que je dis une bêtise. Peut-être qu'on est loin de la fin du jeu. Mais là, je les ai trouvés vachement chauds. Donc sur ce, moi, je vais rentrer à la base avec le bateau. Le bateau, de toute façon, n'a pas de problème de bug ou quoi que ce soit. Il marche très, très bien contrairement à la voiture. À moins que le tir ait été rectifié. Ça, je peux pas vous dire. J'ai la voiture, moi, à la base, mais je ne m'en sers pas. Donc... Faites-moi des retours si vous avez encore des problèmes, que vous avez démarré le jeu. Je sais que vous êtes pas mal à me suivre au niveau de Hold parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui le font. Euh, il a été fait énormément à sa sortie et puis euh, abandonné à cause des bugs, etc. Donc là, il y a pas mal de bugs qui ont été rectifiés au niveau de la voiture. Je ne peux pas vous dire si ça a été le cas euh, vu que je ne l'utilise pas. En tout cas, au niveau du bateau, il n'y a aucun problème. On a l'hélicoptère aussi à faire. Donc, euh, on verra hein, si on pousse le let's play aussi loin ou si on s'arrête au final des quêtes. Hein, on verra ça. En tout cas, euh, là, on arrive à la base. Je vais me garer. Enfin, tenter hein, de me garer. Vous me connaissez maintenant. Hein, euh, C'est plutôt je tente plutôt que j'y arrive. Alors, on arrive... Voilà, puis je vous laisserai là quand je serai garé, quand le, le, le bateau sera à bon port. On va diminuer la, la vitesse. Voilà, en demi. Alors, pour diminuer la vitesse, vous le voyez en gauche, là, il faut, avec le clavier numérique, pour être en, en, en full, en vitesse, c'est le 8. Et euh, plus vous appuyez sur le 8, vous allez passer en full, un coup c'est un demi-speed, hein. vous allez euh, comme je vais là. Après vous avez un quart speed, un petit peu plus vite, et après full c'est pleine vitesse. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, je vais encore super bien me garer, je sens. J'ai pas de rétro. À la limite, hein, faire euh... j'ai tout cassé. Est ce que je ne tourne pas On met pas des masses des masses. Hein? surtout mon mon point d'attache là je le verrai mieux voilà des manœuvres à la chirelle hein. au secours je suis un spin encore non, non. brancher le voilà mais écoutez j'espère en tout cas que c'est pas grave on fera un plouf on prendra l'eau et on montera par le devant euh, je suis full au niveau de l'inventaire euh, est ce que je peux passer par là la... Je plouffe. C'est pas grave. Je plouffe. Ok. Donc là, j'ai pas d'hunter ici. Au niveau de la voiture, donc vous voyez, elle est là. Il y en a plusieurs de différentes. Mais bon, moi, je m'en sers pas. Hop. On va rentrer dans notre base. Euh, voilà. Donc là, je vais, moi, hors cam, pardon, <coughs> j'avoue qu'il se casse. Hors cam, je vais euh, ben, vider le contenu bateau. Je vais euh, vider mon inventaire. Et prochain coup, on se retrouve pour faire ensemble les plaques et euh, les lingots qu'on doit ramener. Ou je les ferai peut-être moi de mon côté. Euh, comme ça, ce sera prêt à être ramené. Ou dites-moi si vous préférez que je les fasse avec vous. Comme ça, vous voyez comment on fait. Mais enfin, je pense que vous n'êtes pas bête. Euh, vous avez vu où on les fait, qu'est-ce qu'il faut. Euh, donc, euh, je pense que vous devriez y arriver. Mais tenez-moi au courant. Donc, il faudra lui ramener. On le voit en bas à gauche. Donc, euh, 20 lingots de titane et 10 plaques d'aluminium. Les lingots de titane, euh, je vais faire une quick save. Hop. Voilà, ça le marque là, saving. Euh, les lingots de titane, je vous le réexplique, ils se font ici dans la forge. D'accord. Ça, c'est de l'aluminium, magnésium. J'espère que j'ai du titane. Euh, copper. Gold, um, cobalt. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Je regarderai ça, le titane. Hop. Est-ce que c'est un, un truc que j'ai pas trouvé Ce qui serait étonnant quand même. Du copper, du magnésium. On va appeler du col. Du cobalt. Aluminium. faudra que je regarde euh, si j'ai euh... parce qu'il faudrait pas qu'on soit obligé d'aller sur une autre île pour miner euh, du titane donc je regarderai ça en tout cas euh, j'espère que ça vous aura plu on aura quand même pas mal avancé euh, donc euh, voilà ce qui était en attente merci à ceux qui suivent la série faudra que je récolte aussi tout ce que j'ai à l'extérieur euh, ben pour que ça fasse de la nourriture Mais pour l'instant je vais vider tout ça Je vous fais plein de bibi plein de zouzous Je me remets à fond Et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode Bye bye et prenez soin de vous Attention Bye bye